Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 28 août 2019 Vous savez que j'ai passé, euh, j'ai fait passer un clip vidéo euh, sur Facebook la semaine dernière Vendredi dernier, le 23 août 2019 Il y a plus de 6100 personnes euh, à aujourd'hui, le 28 août, qui ont vu et écouté ce clip vidéo-là euh, concernant les victimes d'inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et euh, vous savez qu'il n'y a pas rien que la question des victimes d'inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est surtout la question de votre identité, euh, qui se trouve avoir été corrompue, falsifiée et sabotée par le directeur de l'État civil, qui est un avocat membre du Barreau du Québec, il a fait ça sous les ordres et l'autorité euh, de l'administration du barreau du Québec. Et ça, c'est pour tous les gens au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, euh, ils ont pris tout simplement votre nom de baptême. Je dis bien le nom de baptême, qui n'est pas un prénom et qui n'est pas un nom de famille, mais qui est un nom. Point final, un nom. Souvenez-vous de ça. N comme Normand, O comme Homer, M comme Marie ou Michel, qui est un nom. Souvenez-vous de ça. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris mon nom de baptême à moi, Jacques, trait d'union, Joseph, trait d'union, Antoine, trait d'union, Pierre. Ça, c'est le nom de baptême. Il n'y a pas de nom de famille au nom de baptême parce que je suis le fils de M. Gilles-Joseph-Victor-Ernest de la famille Normandin et le fils de Mme Marie-Thérèse-Françoise de la famille Lagacé. Et le nom de famille c'est un surnom qui a été créé par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794 et qui obligeait les gens à porter un nom de famille, c'est-à-dire un surnom, un pseudonyme, avec le titre « Monsieur, Madame ou Mademoiselle » sous peine d'emprisonnement et la perte carrément de vos droits. Vous savez qu'en 2011, le juge Serge Champoux, dans le fameux dossier 455-01-011755-117, a tout simplement interdit de donner le titre « Monsieur, Madame et ou Mademoiselle » à un prénom. Il est interdit. Et Étant donné que le constat d'infraction avait été attribué à un prénom, ben le personnage ou le prévenu ou celui qui était accusé d'une infraction, qui était à qui on avait rapproché une infraction à la loi, il a été acquitté parce que le constat aurait dû être attribué à Monsieur. Le patronyme, c'est-à-dire Monsieur le nom de famille, et non Monsieur le prénom, c'est-à-dire Monsieur le nom de famille, qui veut dire surnom ou pseudonyme. Un surnom, c'est un nickname, c'est un pseudonyme. Là, je vais vous faire entendre ce fameux clip vidéo là, euh, et puis euh, les premières euh, secondes là, ou peut-être la première minute, vous m'entendez mal, accrochez pas là, parce qu'ensuite de ça, je prends le micro. Et en prenant le micro, vous allez très très bien m'entendre et euh, vous allez pouvoir euh, constater vraiment euh, ce qui se passe dans ce fameux euh, euh, vidéo clip vidéo que j'ai mis publiquement sur Facebook. On est le 28 aujourd'hui, 23 euh, au 28, il y a déjà plus de 6 000 personnes qui l'ont écouté. Il faut que 8 millions de personnes et 37 millions de personnes au Canada écoutent ça. Partagez-le partout c'est ça qui prouve la corruption de votre identité par le directeur de l'État civil de chaque province, de chaque euh, territoire et du pays, de l'État national 1968, 1980, 2000 et 2019 du Québec. Et à cet effet-là, vous savez que la juge Chantal Lamarche au dossier 500-17-102-828-186 a rendu un jugement le 21 ou 22 mars 2019 cette année, euh, fondant, créant l'Assemblée générale du Parlement du Québec sans loi. C'est seulement à partir tout simplement, ben, je dis sans loi, c'est à partir de la loi fédérale Z03 de 1985 qui dit que les lois militantes ne sont plus et ne sont pas législatives. Donc, ça, ça veut dire que le Parlement du Canada n'a pas de législature. Ça, ça veut dire que la Chambre des communes et le Sénat canadien ne sont pas des législatures. Et ici au Québec, le pays du Québec de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec de l'an 2000, chapitre E20.2, euh, a tout simplement constitué l'État national du Québec. Vous comprenez ça là. Donc, euh, attendez un petit peu. Euh, là, on entend mal, mais euh, on va tout simplement remonter le son. Ça ne sera pas long. Vous allez voir, euh, je vais prendre le micro. Et là, ben, vous allez pouvoir quand même mieux entendre ce qui se passe actuellement. un petit peu. Ça ne sera pas très, très long. Là, je le mets sur YouTube. Écoutez bien ça, là. On va l'entendre mieux. OK, ça a peut-être euh, gâché un peu, là, parce que je traînais justement le fameux micro en question, mais avec ça, le son, il pourrait être meilleur c'est ce n'est pas bon, vous me direz. Donc, euh, c'est ça. Je viens de mettre justement ça. Au fait, euh, euh, c'est complet. J'ai 5 000 membres euh, sur Jacques-Antoine Normandin sur Facebook. Donc, euh, je ne peux plus prendre aucun membre. Euh, ils ont dit c'est complet. Donc, c'est complet. J'ai 5 000 membres. Euh, là, j'ai mis ça sur. Quand... Au fait, je viens de partir le groupe Jacques-Antoine Normandin. Donc, je peux avoir plus que 5 000 membres. Donc c'est à vous tout simplement à, à, vous, à envoyer les invitations de façon à ce que je puisse accepter euh, vos invitations. On continue. Même, voyez-vous, je les mis en rouge, là, en Bourgogne, appelez ça comme vous voulez. Euh, J'ai mis ça sur Facebook. Je vais vous lire ce qu'il y en est. Tout ce que les victimes d'inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac veulent savoir des droits inapplicables à leur sujet. <coughs> là, je vais essayer de vous lire ça tranquillement. Sans m'énerver, parce que je ne suis pas bon euh, en lecture, euh, je suis pas... Hum! Mais ça ne fait rien. Écoutez bien, on va commencer comme ça. Tout ce que les victimes d'inondation veulent savoir sur la propriété de leur personnalité juridique inanimée, sans date de naissance, sans capacité d'agir par leur nom de baptême, à cause du surnom, du titre « Monsieur, Madame, Mademoiselle », Selon l'article 44 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980. Donc, ça, vous avez ça sur l'ancien code, de, sur votre ancien certificat de naissance, de, de baptême, c'est-à-dire. Vous voyez dans le bas, en petit, l'article 44 du Code civil du Bas-Canada. Donc, je continue ici. Les victimes de sainte marthe sur le lac doivent affronter par les avocats qui les représentent et qui refusent de m'entendre. Oui. Ils doivent, comme mandataires des victimes, les avocats, comme mandataires des victimes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, affronter leurs confrères avocats du même barreau du pays, 1968 du Québec, qui, eux, sont au service de la municipalité, contre les victimes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, tous sous le même serment, donc tous ces avocats-là sont tous sous le même serment, de confidentialité, que ce soit la partie poursuivante ou la partie demanderesse ou euh, la partie défendresse, appelez ça comme vous voulez, euh, tous sont sous le même serment de confidentialité de ne jamais révéler la vérité qui, par l'article 28.58 du Code civil de 1991 du Québec, déconsidère l'administration de la justice du pays, je dis bien du pays du Québec, c'est le pays 1968, trait d'union 1980, trait d'union 2000, trait d'union 2019 Québec. Donc, euh, tous ces membres directs et indirects de l'administration de la justice du barreau du pays et du Québec ont mandat de préserver l'altération par eux-mêmes. Donc, euh, ça inclut aussi les juges et les juristes qui proviennent du barreau du Québec donc de préserver l'altération de votre certificat de naissance ou de décès ou autre, visant le patrimoine national de l'État, que nous considérons, nous, par notre ignorance, être notre patrimoine familial à nous, alors que c'est complètement faux, alors qu'il n'en est rien à raison de la création des prénoms et du surnom qui est synonyme, le surnom, c'est synonyme de nom de famille. Oui, de votre arbre généalogique. Hey, on est rendu loin, là on parle de l'arbre gé généalogique parce que c'est tout des noms de famille qu'il y a là-dedans. De meubles vifs qui se déplacent comme la bête. OK? Donc, comme les animaux. Ça peut ramper comme une couleur. Puis le gouvernement, euh, sachez qu'il y a une très, très grande facilité de nous faire ramper devant lui. En préservant l'altération de votre identité au directeur de l'État civil, de l'État national du Québec, et on dit bien l'État national du Québec par la Constitution du Québec de l'an 2000, ARLRQ 2000, chapitre E20.2. Euh, la science judiciaire préserve la corruption commerciale de votre identité. Par ce lien Internet précédent. Donc, euh, le lien Internet en question, je peux vous le donner, là, euh, essayez de le prendre en note. C'est HTTPS, 2.2 points, deux barres drive.google.com, barre oblique, file, F-I-L-E, barre oblique, un petit D, barre oblique, un euh, L K I 6 P ça c'est tout en petite lettre avec un M majuscule ensuite A R L c'est tout ensemble D majuscule X V A majuscule D majuscule Y I W majuscule Y majuscule S 452 G un autre G, mais celui-là est majuscule. O majuscule, N majuscule, F M C avec un Z majuscule. Ensuite de ça, U. Trait d'union Y barre oblique View V I E W. Quand vous allez ouvrir ça, bien, vous allez voir quelque chose quand même d'assez intéressant. Il faut prendre le temps simplement. Mais euh, d'une façon ou d'une autre, le texte je l'ai mis sur Facebook par ce lien Internet précédent, qui confirme, par le sous-ministre du Revenu du Québec, Pierre-André Paré, ou euh, Pierre-André Paré avec les virgules, mettez-les comme vous voulez, que tout appartient à l'État national, l'État national du Canada et l'État national du Québec. Votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie. Ça, c'est écrit, là. Ça, c'est dans le journal des débats. Alors, je viens de vous donner le lien du journal des débats de l'Assemblée nationale de 1996, et ce que l'État donne, ce que je viens d'énumérer, votre maison, votre voiture, votre profession et votre vie, et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. Ben oui, un contribuable docile qui, sans loi ni droit, selon l'article 168.3 du Code de procédure civile de 2014, vous force à payer hors loi et hors constitution. Des impôts sur vos revenus. Hey, là, quand je dis ça, c'est l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui stipule loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et c'est confirmé par l'article Z03 de la loi fédérale de 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Ça, ça veut dire que l'Assemblée nationale de 1968 n'est pas une législature. L'Assemblée générale de cette année, du juge Chantal marche du 22 mars 2019, du président François... Euh, euh, attendez un petit peu, c'est François Paradis. L'Assemblée générale, c'est une nouvelle assemblée au Parlement du Canada. Donc, il y en a deux maintenant. Il y a l'Assemblée nationale de Georges Chagnon, l'ancien parti libéral, puis il y a l'Assemblée générale de la CAC de François Paradis. Donc, euh, je fais une démarche depuis l'an dernier pour exempter les juges de l'impôt sur leurs revenus, sachant eux-mêmes qu'il n'y a pas de loi ni constitution permettant qu'ils payent des impôts sur leurs revenus. Donc, ils deviennent complices. Imaginez-vous, s'ils savent qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, puis ils payent des impôts sur leurs revenus, ils deviennent complices. Ils deviennent complices avec ceux qui nous volent, ceux qui nous trompent, ceux qui altèrent nos certificats de naissance et de décès et tout ce que vous voulez, et sachant que leur nom de baptême, de nature humaine, parce que les juges ont quand même, il y en a qui sont baptisés, il y en a qui ne sont pas sans doute, de leur nature humaine, non juridique et non judiciaire, les soustrait d'être titulaire de droits et d'être assujettis à l'obligation de débiteur, donc de payer des dettes, comme représentant autorisé, en vertu de l'article 1 de la loi imaginaire, de la loi fictive, euh, constituant le Code civil 1991 de l'État national du Québec. Oui, comme représentants autorisés, ces juges-là, sous leur nature humaine, sont les représentants autorisés de leur personnalité juridique par le dossier judiciaire 200-22-028-373-041 que j'ai gagné en 2004, mais que les juges refusent, pour moi, de l'appliquer. Et surtout, surtout, vous bien, la société de bandits d'assurance automobile de bandits du Québec, dont les milliers d'avocats travaillent autour de ça pour nous voler résumément et prétendant euh, vouloir notre bien, notre protection sur nos routes, alors qu'il n'y en a absolument rien. N Oubliez pas qu'on est des meubles vifs, comme la voiture dans laquelle on est assis. On est des meubles vifs euh, qui se déplacent comme la bête et tous, euh, nous sommes propriété intellectuelle du gouvernement. Oui, les juges, comme représentants autorisés pour le dossier judiciaire 272-028-373-041, de leur personnalité juridique fondée sur un prénom sans date de naissance et non baptisable, jumelé par altération administrative de notre économie, à un surnom de famille du titre monsieur, madame ou mademoiselle. Vous savez que monsieur, madame ou mademoiselle, ça là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas si vous ne mettez pas un prénom au. Ou... Et si vous mettez un nom de famille, parce que c'est la loi qui le demande, si vous mettez un nom de famille, un nom de famille, ça ne bouge pas non plus. Ça existe, mais ça n'a pas de vie. C'est une corporation, c'est une association de personnes. Donc, euh, si je reviens ici, euh, parce que ça, c'était quand même assez intéressant, ou madame ou mademoiselle, avec prénom, interdisant par le dossier judiciaire du juge Serge Champoux, ici dans l'Estrie, au dossier judiciaire 455-01-011755-117, que le titre Monsieur, Madame ou Mademoiselle soit attribué à un prénom. Ça, c'est interdit. Il faut que le titre Monsieur, Madame ou Mademoiselle soit attribué seulement à un nom de famille. Et le juge Serge Champoux, dans le dossier de dresden Tommy, a quitté M. Tomic, qui est le prénom, et Dresen, qui est le nom de famille, parce que le constat d'infraction a été attribué à M. Tomic au lieu d'être attribué à M. le nom de famille Dresen. C'est pas compliqué, hein? Donc, je répète le dossier 455-01-011755-117. Oui, seul le surnom de famille peut désigner le titre « Monsieur, Madame ou Mademoiselle » et rien d'autre. Puisque le surnom ou nom de famille, créé par notre formule D de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé publique, Québec-Canada, déclare, pour les vus comme moi, hein, je dis bien, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Ça, c'est dans mon enregistrement de déclaration de naissance vivante à moi. Puis il a 68 ans. OK? Et euh, c'est plus dans les nouveaux euh, euh, certificats d'enregistrement de, de naissance vivante. C'est plus dans les nouveaux. Ils ont tout caché ça. Avant ça, ben, il n'y avait pas trop, trop de misère à dire la vérité. Parce qu'ils savaient que les gens ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Mais aujourd'hui, par ben, exemple, ils savent que quand même, les gens, on leur enseigne l'ignorance euh, dans les écoles, dans les universités, dans les cégeps. Donc, euh, ils, peuvent essayer, ils peuvent les bourrer et leur dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Le dossier judiciaire 455-01-011755-117 permet, par votre certificat de naissance et par les dossiers judiciaires fiscaux. Ça, c'est les dossiers judiciaires qui m'ont envoyé en prison. C'est le dossier 455-73. 73, ça, c'est la juridiction de la gendarmerie royale du Canada qui permet à la GRC de, de séquestrer, si vous voulez, un contribuable euh, qui ne sait pas qu'il n'y a pas de loi ici, parce que ça lui est caché. Un contribuable qui ne connaît pas son identité comme prénom, sans date de naissance, et nom de famille, qui n'est ni masculin ni féminin, puis qui est pas singulier, qui ne représente ni un homme, ni une femme, mais bien une association de personnes. Donc, euh, le dossier judiciaire 455 73 000368 145 et l'autre... Euh, qui est le dossier 455 73 000367 147 euh, débattu euh, pour l'Agence du revenu du Canada par l'avocat euh, Guy Fontaine, l'avocat ad hoc de l'Agence du revenu du Canada, euh, qui est aussi le receveur général du Canada. Parce que l'Agence du revenu du Canada, c'est le receveur général du Canada. Ils sont tous les deux enregistrés sous le même numéro d'entreprise. Au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés, 153, 21, de Revenu Québec. Donc, euh, et, euh, je parle de ces deux dossiers-là avec le fameux formulaire SJ770 que j'ai refusé de signer, dans lequel on réclamait deux amendes et il fallait que je signe dans un espace où c'était écrit délinquant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Je ne suis pas un délinquant, je n'ai jamais signé ça. Donc, ils n'ont jamais collecté les amendes en question. Une pour la corporation 91, 85, 88, 60 Québec, Inc., que Jacques-Antoine Normandin avait euh, tout simplement euh, fondé, si on veut, et que le registre des entreprises et Revenu Québec ont refusé de fonctionnement. Et pourtant, ça a été débattu dans un de ces deux dossiers-là par Guy Fontaine, comme si rien n'était, alors que... Euh, la déclaration initiale de base de cette corporation-là n'a jamais été acceptée, elle n'a jamais fonctionné, et j'ai dû, moi, comme nature humaine, sans être titulaire de droit et sans être assujetti à une obligation de débiteur, j'ai dû subir la séquestration d'emprisonnement pour Jacques Normandin, parce qu'il mettait toujours Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, mais le, noir, le, le genre qui était tout en caractère gras, noir, et normandais en caractère gras, noir. Le reste, c'était quasiment pas lisible. Donc, ça montre la perfidie. Ça montre comment euh, les membres du barreau du Québec peuvent euh, altérer, peuvent corrompre votre identité dans l'intérêt des banques et dans l'intérêt de ceux... Là, là, vous allez voir votre ami euh, Justin Trudeau qui se promène là, avec... Euh, sa euh, sacoche remplie de milliards de dollars, qui donne à tout le monde. N'oubliez pas que c'est votre argent. Là, il, vient, il vient chercher ça dans vos poches, puis il redonne ça un peu partout au Canada, puis il va vous en charger en double. Aujourd'hui, le gaz est rendu à 1,26 le litre, alors que je ne sais pas quel est le prix, là, normalement, là, du baril, mais à l'époque où le baril de pétrole était à 145 le baril, ils ont monté le gaz à 1,45 le litre. Aujourd'hui, là, je pense que le, gar... le baril, là, je pense qu'il est autour de 80 le baril. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous vérifiez ça vous-même, là. Euh, je n'ai pas eu le temps de regarder ça. Donc, euh, si je dis le formulaire sj 770 de galvauder et sous un seul prénom, galvauder et Davili sous un seul prénom immatriculé d'un numéro d'assurance sociale choisi, par les notaires, les avocats, les juges et autres juristes. Oui, de galvauder ou d'avélier chacun des prénoms. Puis qui galvaude et avélie chacun des prénoms? C'est les membres du Barreau du Québec. Hermès Grande-Maison, qui est directeur de l'État civil, était au ministère du Revenu du Québec. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le directeur de l'État civil. C'est toujours des membres du, barreau, du, du ministère du Revenu du Québec, hors la loi pas que la loi d'impôt dit, loi comprend une loi autre que loi du Parlement du Québec, mais c'est ces avocats hoc là de Revenu Québec, qui occupent toujours le poste de directeur de l'État civil, parce que c'est toujours autres ont le contrôle de votre identité. Donc, chacun des prénoms qui ont, par des virgules, altéré votre nom de baptême, en prétendant que tous ces prénoms demeureront toujours à la même adresse, c'est complètement faux à la même adresse, alors qu'un seul prénom usuel, celui qui est immatriculé du numéro de la science sociale, est sujet de droit <coughs> au domicile. Donc, s'il est sujet du droit au domicile, il est automatiquement titulaire de droit, il est assujetti à l'obligation de débiteur, mais il n'y a pas de date de naissance, il est inanimé, il n'y a pas de vie. Mais ça, ils ne vous le disent pas, ils sont obligés d'aller voir le baptisé en arrière qui, lui, est un rien dans le système, mais qui marche, qui écrit, qui prête serment, qui regarde, qui réfléchit, qui raisonne. En parlant de raisonnement, là, aller dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, puis chercher le mot « personne raisonnable », et c'est bien écrit que c'est une fiction qui sert d'exemple. Donc, une personne raisonnable, c'est une fiction. Je pourrais bien vous en parler, mais là, j'ai pas le temps. Euh, celui matriculé du numéro d'assurance sociale est sujet de droit au domicile et aucun autre de vos nombreux prénoms, parce que c'est devenu des prénoms, à partir de votre nom de baptême qui avait des traits d'union, ils ont mis des virgules puis c'est devenu de nombreux prénoms fondés sur votre nom de baptême. Pas de prénom, il n'y a pas de prénom de baptême, ça n'existe pas. Sur votre nom de baptême avec des traits d'union. Plus de païens, ça, là! occupez vous occupez de ce que je vous dis. Pour les païens, laissez faire, là, ça vous concentre même Et altéré ou corrompu par la virgule remplaçant le trait d'union. Donc, les juristes de tout acabit qui administrent la justice dans le pays Québec proviennent du barreau du pays 1968-1982 2019 Québec. Ces juristes de tout acabit utilisent le surnom, c'est-à-dire le nom de « famille » pour corrompre impunément votre réelle identité de nature humaine, à vous, chacun et chacune des victimes d'inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui payent par leur taxe leurs taxes euh, et leurs avocats, qui payent par leurs taxes, les avocats, membres du barreau du pays du Québec, qui plaideront à leur place en faveur des dirigeants de cette municipalité. Contre vous, les payeurs de taxes qui, malheureusement, doivent aussi, par l'article 128 de la loi du Barreau du Québec, se constituer des avocats perfides qui jamais voudront me consulter pour venir en aide aux gens de cette municipalité qui sont victimes d'altération de leur certificat de naissance par le directeur de l'État civil, Hermel Grandmaison, qui est avocat, jadis à l'emploi de Revenu québec agissant par sa signature pour victimer la certification conforme des actes et des certificats qu'il altère lui-même. OK? Qu'il altère lui-même euh, de votre identité. Moi, il a altéré, premièrement, mon certificat de naissance en refusant, depuis 12 ans, de corriger l'adresse sur le certificat de naissance, sur le talon du certificat de naissance. Donc, c'est toujours adressé au 121, de la Mayenne à Montréal, alors que depuis une dizaine d'années, je suis ici au 114 boulevard des vétérans à Ça, c'est une partie de son altération. L'autre, ben, c'est en mettant des virgules à la place des traits d'union de mon nom de baptême qui ne contient pas de nom de famille. Parce que tu deviens une chose au moment de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante la formule D, dans mon cas à moi, c'est la formule D numéro 149-844, dans laquelle mes parents ont signé, par leur ignorance, parce qu'ils sont au courant d'absolument rien, ils ont signé ce document-là, dans lequel ils ont rajouté le nom de famille, qui, euh, qui date de la loi 6 du de l'an 2 du 23 août 1794, euh, et qui euh, obligeait les gens à porter un nom de famille sous peine de la perte de leurs droits civils et ils étaient automatiquement emprisonnés. Donc, vous voyez que le nom de famille, ça complète la corruption et l'altération de votre nom de baptême et de et surtout, surtout, de votre nature humaine. Encore là, je répète, pour les païens, oubliez ça. Écoutez pas ce que je vous dis, là, pour les païens. Oubliez ça complètement! Moi, je m'adresse... Aux catholiques, aux bouddhistes, aux musulmans, aux hindouismes, à tous ceux qui ont une religion à quelque part. Ceux qui n'en ont pas oublié ça. OK? n'êtes pas nous jaler avec ça. Donc, euh, je le dis bien, euh, se constituer des avocats perfides. Allez, c'est pas des farces, là. Donc, euh, Sainte-Marce-le-Lac qui paye par leurs taxes les avocats, membres du barreau du pays du Québec, qui plaideront en faveur des dirigeants de cette municipalité contre vous.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 Pour Vimé, la certification conforme des actes et des certificats qui altèrent l'identité de chaque survenant victime des propriétés de l'État national, que l'État national leur a confié à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et aussi victime de l'incapacité de bénéficier des nombreux millions per capita constitués en valeur d'actuariat par des actuaires d'actuariat du territoire continental canadien à partir du certificat de naissance de chacune des victimes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de chacun chacune et chacune des survenants qui sont survenus inopinément au Canada dans leur existence juridique. Je joins l'enregistrement audio de la conversation avec Doris Carrier au bureau de Hermel Grandmaison, directeur de l'État-Cité de l'État national du Québec, le 19 août 2019. Je ne sais pas ce que je devrais euh, vous le faire entendre, mais il est déjà, déjà sur Facebook. Euh, je vais continuer à le mettre, aller sur ma page, parce que ça ne me donne rien de rajouter ça ce clip vidéo-là. Là, ça va être trop long pour rien. Donc, euh, je pense que j'en ai quand même assez dit. Comme je vous dis, je ne peux plus ajouter euh, de nouveaux amis. Il y en a 5000 là, actuellement. Là. Ils me l'ont dit à matin... Donc, euh, je ne peux pas en rajouter d'autres. Euh, là, c'est à vous de faire le travail à ma place. Moi, je peux vous fournir l'information. Mais euh, si vous n'êtes pas assez intelligent pour euh, partager ça à travers la société, à travers tout le monde, vos amis et tout ça, mais là, ça ne me regarde plus. Moi, j'ai fait mon travail. Moi, j'ai étudié, ça fait plus de 25 ans que j'ai étudié. Oh, je suis un passionné du droit. Il euh, y en a qui vont jouer au golf, il y en a, c'est la pêche, il y en a, c'est le football, il y en a, c'est le hockey, hein, la Sainte flanelle et tout ça. Moi, c'est le droit. drôle, hein? Moi, là, du droit, là, je pourrais travailler 24 heures par jour là-dessus, mais là, je fais de la maçonnerie, c'est mon métier. C'est ça qui me permet de survivre actuellement, parce que j'ai de la misère avec euh, euh, le, la, le certificat de vieillesse, si on veut, euh, euh, le fonds de pension de vieillesse du fédéral, et la retraite Québec, euh, ils ont beaucoup de choses à rajuster, Parce que moi, euh, je vais vous dire une chose, je suis prêt à rembourser, parce que j'ai commencé à tirer... Euh, fonds de retraite, seulement en 2018, au lieu de 2016, ils n'ont pas plu. Ils m'ont même coupé. Et euh, vous savez que j'ai pas suffisamment, je n'ai même pas 1000$ par mois pour arriver à ma subsistance. Un logement, là, adéquat, là, un bon logement, là, sans électricité, le chauffage et tout ça, euh, c'est autour de 1100-1200$ par mois. Vous comprenez? Sinon, on est obligé de vivre en commune. Euh, se ramasser un peu comme dans un pouloyer, 10, 12, 15, 20 personnes dans le même logement, pour réussir à payer le logement, manger un peu, puis euh, aller se promener sur le trottoir une fois en temps. On n'est pas des animaux, même si eux autres ont dit que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. OK? On n'est pas des animaux, respectez-vous là-dessus. Comprenez donc que c'est votre identité qui parle avant tout. Quand tu signes un contrat, c'est ton identité qui va l'avoir. Si tu ne la connais pas, ton identité sur le contrat. Euh, comme moi, euh, avant que je connaisse ça, disait, ils me disaient, Jacques Normandin. Oui. C'est quoi votre date de naissance? 30 juillet 1951. Ah, ça, je sais. Jacques Normandin, il n'y a pas de date de naissance. Normandin, ça n'aura jamais de date de naissance. Puis, Jacques, ben, il est survenu. Il n'est même pas survenu parce que sur mon certificat de naissance, la lettre que j'ai reçue du directeur de l'État civil, je ne sais pas pour quelle raison qu il y en a un qui m'a envoyé ça, du directeur de l'État civil, mais c'est bien dit que c'est seulement Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, il ne dit pas il est né le 13 juin 1951. C'est écrit Il est survenu inopinément le 13 juin 1951. Donc, ce n'est pas vrai que Jacques est survenu inopinément le 13 juin 1951, sauf si on met des virgules à la place du 13 puis puis on met ça dans la partie supérieure de votre certificat de naissance. Donc, euh, moi, pour eux autres, c'est Jacques. Mais quand ma mère a eu Jean, en même temps, elle a eu Joseph, elle a eu Pierre, puis elle a eu Antoine. À cause des Donc, virgules. on va dans le système médical, ici, là, au registre médical, voir si euh, tu fais, vous êtes quadruplet, ou triplex, ou jumeau. À cause des virgules. S'il y en a un qui s'appelle Jean-Guy, mais ben eux autres, c'est Jean, virgule Guy. Elle a eu Jean, puis elle a eu Guy. Puis elle a eu Joseph, parce que les petits c'est toujours Joseph. Mais ça, la religion, on se moque de ça. C'est pour ça qu'il y aura toujours des guerres de religion, je me répète, parce que ça dérange l'économie mondiale, ça dérange les banques. Moi, je protège toutes les religions. Les païens, c'est certain que ça ça les regarde. Ça ne me regarde pas. Mais je défends toutes les religions, catholiques, chrétiens, bouddhistes, musulmans, n'importe qui, on est tous des, de nature humaine. Mais dans le système mondial, nous sommes tous égaux, comme meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Comme citoyens qui n'avons ni race ni peuple, ils l'ont enlevé maintenant dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante pour pas que personne connaisse la vérité. Ceux qui disent, ah, oh, tu es devenu un être humain, dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, complètement faux. Ceux qui pensent ça, là, ou qui se font dire ça, ils se font fourrer par ceux qui disent ça. C'est là que tu deviens une nature juridique. Pas une nature parce que dans, dans le juridique, il n'y a pas de nature. La nature n'existe pas. C'est toutes des propriétés qui appartiennent au gouvernement. Et c'est périssable et non-périssable. Donc, le gouvernement, euh, ce qui reste périssable, va rester périssable. Et le gouvernement, ce qui semble être non-périssable, le gouvernement, un jour ou l'autre, il va le détruire. Comme ils ont détruit, justement, euh, euh, l'aéroport à mirabel comme euh, ils ont déjà voulu détruire euh, notre beau stade olympique, comme ils détruisent, ils reconstruisent n'importe quoi à partir des taxes et des impôts. Des contribuables. Payer des taxes, oui, ça, ça ne dérange pas personne parce que c'est vous qui décidez de payer des taxes. Si vous voulez acheter une voiture ou n'importe quoi, c'est vous qui décidez de payer la taxe. Mais l'impôt sur le revenu, c'est du vol. Et actuellement, je sais que Google veut s'installer ici, je sais qu'Instagram veut s'installer ici, il y en a plusieurs qui veulent s'installer ici. Et moi, je surveille ça. Parce qu'il n'y a pas question qu'ils payent des impôts ici. C'est clair? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. C'est des abrutis, c'est le bas du Québec qui mène tout ça ici. Et les juges travaillent pour qu'ils ne payent plus d'impôts. Parce que ces gens-là savent qu'il n'y a pas de loi, ils savent qu'il n'y a pas de constitution. S'ils payent des impôts, c'est parce que ça leur rapporte. S'ils donnent 100 000 ou 1 million de dollars en impôts sur leurs revenus, c'est parce qu'à quelque part, ça va leur rapporter 10 millions, ou 20 millions ou 30 millions. Ils ne sont pas obligés de vous dire. C'est pas de même que c'est supposé de marcher dans l'intégrité des gens, dans les gens d'honneur. Puis, euh, je regardais, il y a eu un article, là, euh, ici, pour les taxes foncières à Montréal, et euh, le premier qui, qui, qui dit qu'ils ils sont exemptés de taxes foncières, c'est la grande loge maçonnique à Montréal. Puis, après ça, il y en a une mère Je pense que ça passait dans le journal de Montréal d'hier ou d'avant-hier. Donc, essayez de trouver ça, puis mettez-donc ça de côté. Gardez donc les articles de temps en temps. Pas juste regarder les images. Lisez, regardez, et partagez ça. Et partagez ce que je vous dis. Moi, j'ai 5000 membres actuellement. C'est tout. Je ne peux plus en, en, en mettre d'autres. C'est impossible. Donc, ceux qui me suivent, partagez. Et euh, c'est dans votre intérêt de le faire. C'est comme je disais aux gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'ai dit, écoutez, dit, moi, je suis là tout simplement euh, pour jaser avec vous autres. Regroupez-vous. quelqu'un qui vient de me chercher. Parce qu'oubliez pas que moi, je n'ai plus de permis de conduire ou de droit d'avoir un véhicule depuis 2004. Parce que c'est là que j'ai tout perdu. J'étais un entrepreneur en maçonnerie, j'avais 40 employés, j'étais à dollars des ormeaux. j'avais une maison en bizarre, j'ai une maison à dollars des J'ai, Quand même, j'ai opéré. Vous comprenez comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis un millionnaire, aujourd'hui, ben, je suis comme gal. J'ai moins d'argent que le chat qu'il y a chez vous, que vous entretenez. C'est grâce à ma mère, ça fait un an qu'elle est décédée, et euh, grâce au directeur d'état civil, c'est drôle, là. Hein? Euh, pas directeur d'État civil, excusez, parce que lui, il n'y a rien de grâce à Dieu. C'est grâce au protecteur du citoyen. Au protecteur du citoyen, ici au Québec, que j'ai eu à avoir un fonds de pension. Sinon, j'en aurais même pas. J'en aurais pas du tout. pas drôle d'être une nature humaine, puis protéger notre nature humaine. Puis moi, si je fais ce que le gouvernement me demande actuellement, je me trouve à violer les jugements que j'ai gagnés en Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710. Je me trouve à violer le dossier que j'ai gagné en Cour du Québec dans le dossier 222 028 373 041 Et je me trouve aussi à violer le dossier que j'ai gagné en cause du du Québec dans le dossier 460-36-000084-046. En plus de violer l'article 1 du Code civil et en plus de violer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, ils sont fondés sur la loi... Euh, si on regarde ici le Code civil, euh, c'est la loi C1, euh, C1991, excusez. Donc, euh, Code civil, c'est la loi CCQ1991. Et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est la loi C12 de 1975. Donc, euh, je me trouverai à violer ça. Ça ne m'intéresse pas de renverser les lois et les jugements qui sont en votre faveur. Le gouvernement me tient là-dessus en m'enlevant tout. « euh, Ah, là, là, si vous appelez là, à la SAC, là, pour parler du, euh, du permis de conduire N-65-55-1306-5105, ils vont, ils vont vous dire « Oui, oui, oui, euh, ça, c'est libéré depuis 2017. Ben, » Mais oui, mais ils l'ont enlevé en 2014. Même pas le droit d'avoir un véhicule. J'avais 40 employés, j'étais entrepreneur maçonnerie, ils m'ont tout, tout enlevé au complet. Parce que j'ai gagné un cours. J'ai la copie du chèque de la SAC. Ça, c'est euh, le cabinet d'avocats à l'époque. C'était Gélina et associés. À c'est le cabinet du hein? et c'est Gisèle euh, Gauthier, qui se trouve à être à la direction de l'accès à l'information pour la Société de d'échange automobile du Québec. Ils sont au courant que, eux, ils sont tous au courant que vous êtes des choses, des objets. Puis quand on parle de la sac, puis ils parlent de prévention sur les routes, ils veulent protéger votre vie et tout ça. Oubliez ça! Oubliez ça! Hein? On est des animaux, Oubliez pas que le mot « taxe », c'est une population de végétaux. C'est écrit euh, dans, euh, comment on appelle ça, dans, dans les sciences judiciaires, dans le glossaire des, des sciences judiciaires. Et euh, nous sommes euh, aussi dans les sciences judiciaires. On est euh, un sac de cuir avec une tête dessus. Et le sang, que le sperme de l'homme et tout ça, c'est végétal. Il faut, tu sais, n'oubliez pas que Radio-Canada, nos amis des extraterrestres, on vient de là. On va bien, hein? Mais qui a, a créé les extraterrestres? C'est pas Dieu. Et les planètes? c'est pas Dieu. Moi, je ne cherche pas les extraterrestres. Et pourtant, il y a des religions, où les gens veulent, veulent avoir un monde spirituel avec eux, autour d'eux. Ils veulent se réunir, se recueillir en spiritualité. Il faut comprendre ça. C'est le seul temps qu'on sort du matérialisme. Pour devenir tout simplement dans notre propre nature humaine des gens qui s'aident, des gens qui s'aiment et qui s'aiment de la bonne façon. Aimer, le verbe aimer, et qui s'aiment la vérité, semer la vérité comme on sème du grain. Aujourd'hui, vous êtes là pour semer la vérité. Au fait, je m'en vais à une retraite euh, du 6 au 8, euh, c'est à l'Ermitage euh, Sainte-Croix à Pierrefonds et euh, ça va être la, ma première retraite de ma vie et euh, j'ai hâte de participer et c'est justement avec le père jésuite Henri boulade et euh, j'avais expédié un clip vidéo sur Facebook à cet effet-là donc essayez de l'écouter euh, son document c'est La colère, je suis en colère écoutez ça, vous allez être renversé de ça je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui je vous aime, bonne journée et partagez comme je vous dis, c'est complet j'ai 5000 membres, je peux pas en plus. Merci beaucoup. Il union de prière. Donc, euh, vous savez qu'ici, étant donné qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit non plus, c'est l'article 168.3 du Code de procédure civile qui dit que supposé même que les faits allégués par tout le monde sont vrais et il n'y a pas de fondement en droit. Ça, c'est confirmé par l'article 24 et l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. C'est pour ça qu'on peut lire ici dans un article du journal, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, C'est un petit peu, euh, des milliers de dollars payés en trop. Des juges de Longueuil ont réclamé des heures qu'ils n'ont jamais travaillées. Ces juges-là, ils vous, ils vous jugent, ils, ils demandent aux, aux banquiers, hein, à, à l'institution financière qui gère votre compte de banque, ils leur demandent de, de, de faire saisir de saisir le solde et de le donner à l'agence devenue du Canada ou à l'agence devenue du Québec. Si vous ne payez pas des impôts alors qu'il n'y a pas de loi, ici. Euh, actuellement, euh, j'ai un de mes frères euh, qui, est, euh, qui, qui fait partie de, des victimes. Et j'ai demandé tout simplement euh, à Gaston, euh, c'est-à-dire euh, à Guy Fontaine et à Michel Lebrun, mon avocat, Guy Fontaine, avocat ad hoc de l'Agence devenue du Canada, entre autres. Ainsi qu'à Daniel Boucher, qui travaille pour l'Agence revenu du Canada à Sherbrooke de signer un document, euh, dans lequel euh, les lois sont là, même si elles sont hors la loi. N'oubliez pas, je disais tantôt, des lois en votre faveur. Même si elles sont hors la loi, il y a certaines choses dans les lois que le gouvernement ne vous explique pas. Euh, entre autres, votre existence. Ça, c'est dans l'article 1 du Code civil, puis jamais un avocat, un notaire, un juriste ou un juge va vous l'expliquer. Pourtant, c'est dans la loi, mais elle est hors la loi. Donc, si elle est hors la loi, son application devient criminelle et délictuelle. C'est la même chose dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, à l'article 1, qui dit que vous avez, une, vous possédez une sûreté, mais qui possède la sûreté? Ça se trouve à être la personnalité juridique du prénom inusuel, dans mon cas à moi, c'est jacques joseph pierre antoine Normandin, à qui le juge euh, euh, Godbout, François Godbout, a confié Jacques Normandais, qui a le numéro de son social, 231-249-525. Jacques n'a pas de date de naissance, il est inanimé. Et Normandais, mais c'est un autre famille, c'est une corporation, c'est une association de personnes qui représente toutes les Normandais de la planète. Quand on dit « Monsieur Normandais », si on ne dit pas « Monsieur », si je ne suis pas désigné par Jacques à la cour, ou par un juge à la cour, comme quoi c'est « Jacques », et là, quand ils vont dire Jacques, il faut que Jacques soit baptisé, il n'est pas baptisé. Jacques n'a pas d'ADN. Il n'y a pas de sang, Jacques. Ni Joseph, parce qu'il y a une virgule. Là. Donc, Joseph non plus, puis n'oubliez pas, quand qu ils ont corrompu, quand qu ils ont altéré, quand le directeur de l'État civil et le ministère de la Justice, c'est-à-dire, ce n'est pas le ministère de la Justice, c'est toute l'administration du Barreau du Québec qui a le contrôle sur le ministère de la Justice du Québec et du Canada, qui altère les documents, et qui ont demandé au directeur de l'État civil de « vidimer ». Ça, ça veut dire, « vidimer » veut dire « j'ai vu ». Et là, il signe « certification conforme de ce qu'il a vu ». Donc, il a vu. Est-ce que c'est lui qui l'a créé? Je ne crois pas que c'est le directeur de l'État civil, bien que je suis obligé quand même de la au mur, d'une certaine façon, en, en disant, tout simplement, euh, qu'il a vu, et qu'à partir... Euh, euh, de ça, s'il a vu et il a mis sa signature, c'est qu'il a signé une identité altérée, corrompue, fausse, euh, de, de prénoms, de nombreux prénoms, ou même d'un seul prénom, aussitôt que c'est le prénom, il n'y a pas de, de vie. Donc, euh, euh, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de voix, il ne raisonne pas. Qui raisonne? C'est la personne raisonnable. Et la personne raisonnable, c'est celui qui est baptisé, qui n'a pas de nom de famille. Et quand on voit dans le dictionnaire de droit de Hubert Reed dans la définition personne raisonnable, on dit bien que c'est une fiction qui se trouve à servir d'exemple à la personnalité juridique. Mais cette fiction-là n'a pas de revenu, n'a pas de biens, n'a pas de droit n'ont même pas la capacité de payer une dette, est obligé de quémander, de voler, de mendier sans qu'il le sache. La personnalité juridique, c'est-à-dire le prénom usuel et le prénom inusuel du certificat de naissance qu'il possède, auquel prénom est assujetti et euh, tout simplement est, euh, est désigné ou jumelé. Un patronyme-matronyme, c'est-à-dire un surnom, un pseudonyme, une corporation, un nom de famille. Donc, euh, voyez-vous que même euh, euh, dans ce qui est mal, il y a un peu de bien. C'est pour ça que quand je disais tantôt euh, que des lois, il y a des lois en votre faveur, ce pas des lois, c'est des articles de loi. Certains articles de loi sont en votre faveur. Mais les juges, les avocats, les notaires et autres juristes ne vous les diront jamais. Ils sont là pour faire de l'argent, pour protéger les banques avant tout. C'est les banques qu'ils le protègent. C'est seulement les banques. Et le gouvernement, lui, est assujetti aux banques. Et il est assujetti aux firmes de, son, de, de cotation ou de notation qu'on appelle Standard and Poor's ou, euh, et tous les firmes qui ressemblent à ça. Vous comprenez ça c'est une gang de bandits, et c'est eux autres qui sont sur les marchés boursiers. Et les bourses, ben, c'est de l'argent scriptural, de l'argent euh, euh, euh, scriptural, donc c'est de, de la monnaie imaginaire. Euh, ce n'est pas numéraire, ce n'est pas des piastres, ce n'est pas de la monnaie divisionnaire, donc ce n'est pas des scènes. C'est de la monnaie, un peu comme de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie virtuelle qui n'existe pas. Et aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Tous ceux et celles qui avaient accordé au gouvernement l'autorisation de, euh, de tout simplement vous payer directement dans votre compte bancaire sans vous envoyer un chèque. Donc, euh, ça se trouve à être tout simplement euh, des paiements autorisés. Euh, donc, ils ne font pas de chèque. Il n'y a pas d'argent qui va dans votre compte de banque. C'est seulement des chiffres. Et euh, à partir de là, moi, je vous conseille d'aller chercher, de, de, de canceller cette autorisation-là. J'ai quelqu'un euh, qui a été la semaine passée euh, chez Vidéotron, et euh, Vidéotron avait tout simplement euh, maintenu euh, une dette chez une personne, et ils ont mis euh, euh, leur client en collection à une firme de collection, dont le président, c'est sans doute Harvey Touch. Et euh, parce que Hervé Touch euh, représente plusieurs euh, groupes euh, d'agences de collection euh, ou de recouvrement ici au Canada, dont le pays du Québec. Et euh, à partir de là, ben, euh, il se trouve à avoir tout simplement dit que si vous avez payé dans la ban à une banque ou à une institution financière, cette institution financière-là doit avoir honoré votre paiement. Moi, Hydro-Québec, en 2015, a refusé mon paiement d'Hydro-Québec que je payais dans une banque alors que je n'avais pas de folio bancaire, c'est-à-dire de compte bancaire. Et le, pourtant, le client, c'était Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normand.